Bonjour Christophe. Bonjour Gilles. Mais écoute, je suis très heureuse qu'on ait cette opportunité d'échange ensemble. On s'est connus il y a une trentaine d'années à travers nos activités professionnelles respectives. Et puis là, bah, je te redécouvre par le plus grand des hasards. Bon, je dis hasard, mais dans ce qu'on va pouvoir voir ensemble, je crois que ce n'est pas forcément de ça dont il s'agit. Je te redécouvre à travers tes vidéos, à travers quelques écrits et quels écrits, parce que des écrits remplis de découvertes dont on va avoir l'occasion de, de discuter ensemble et des découvertes de, de grandes j'ai eu l'occasion moi d'être captivé par le Davichi Code et là je me retrouve dans un Davichi Code euh, en réel en, sur la carte de France. Euh, voilà donc juste avant d'entrer euh, dans tes travaux, tes découvertes, tes écrits, euh, dis-nous un peu plus qui tu es parce que moi je t'ai laissé euh, maître de conférence en université, euh, sophrologue à l'époque, euh, psychologue et criminologue. Euh, dis-nous un peu plus qui tu es aujourd'hui. Oh, c'est un peu un kaléidoscope mon parcours professionnel. Donc bah oui, tu viens de citer hein, différentes formations donc la sophro, psychothérapie et activité donc de consultant, de formateur, de thérapeute, domaine de conférence en université donc relations humaines, psychosociaux, management. Auparavant, j'avais quand même, tu l'as dit, une formation de, de, de criminologue. J'ai exercé comme directeur d'établissement socio-éducatif, mais ça c'était il y a très longtemps. Et puis, ben voilà, après un parcours très varié, puisque des, des petits jobs, des formations diverses, pour en arriver quand même, quand tu m'as connu, à ce, ce, ces fonctions d'accompagnement, un petit peu tous azimuts, mais quand même avec une ligne directrice qui était l'humain. Et euh, ben voilà, il y a quelques années, euh, j'ai probablement fait le tour de ces questions-là et l'univers m'a mis sur d'autres pistes. Ouais. Alors, alors justement, j'ai beaucoup ta parce que tu parles de petits jobs alors que tu es spécialiste des, des sur mentaux, que tu as fait des tas de conférences là-dessus, que tu as donc été maître de conférences et, et, et plein d'autres métiers particulièrement passionnants et, et plein d'interlocuteurs dans, dans ta carrière. Et, et effectivement, dans une carrière aussi établie avec euh, autant de possibilités de te réaliser, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné comme ça tu te mets en chemin pour aller à la rencontre de toutes ces découvertes ben, On va parler de, de hasard d'une certaine façon, tout un ensemble, bon j'étais quand même depuis plus de 20 ans euh, en profession indépendante avec donc euh, cet aspect contractuel en université, euh, j'avais un petit peu toujours le même genre de séminaire, euh, les conférences même si ça me passionnait. Voilà, Je peux pas tourner en rond, mais c'est un peu répétitif malgré tout, et euh, j'étais toujours en recherche. Voilà, j'étais toujours passionné par la recherche, par approfondir ma connaissance des fonctionnements humains, que ce soit individuels euh, ou sociaux, donc l'individu et la collectivité. Et euh, ces recherches-là, euh, petit à petit, euh, ben, ont donné naissance à un modèle de plus en plus complet, et c'est vrai qu'il y avait une forme de frustration à ce que, euh, eh bien, les, les spécificités et les caractéristiques un petit peu pointues de ce modèle-là, je les diffusais pas trop puisque j'étais toujours euh, amené à faire de, de, de la vulgarisation un petit peu de base, quoi, du basique. Donc il y avait quelque chose qui petit à petit faisait qu'il y avait une forme de, de, de frustration et, et puis voilà, il m'est arrivé d'autres éléments, et euh, voilà, comme je te l'ai dit, le, le hasard, l'univers m'a mis sur la piste de ces, de ces œuvres cachées sur la France. Alors justement, parle-nous de tes travaux, d'abord dans les grandes lignes pour qu'on sache de quoi il s'agit, puis après on va voir qu'il y a des choses extraordinaires tout au long du chemin, mais dans les grandes lignes, que, que, quelle, quelle est la nature de tes travaux et, et, et qu'as-tu euh, euh, découvert alors, la nature de mes travaux, ben, on va boucler sur mes travaux universitaires, donc mes travaux antérieurs. Euh, donc, c'est vraiment la construction d'un modèle qui m'est personnel, inspiré, évidemment, d'autres approches, hein, notamment l'approche intégrale de, de Ken Wilbert, euh, des, des théories de psychologie, de psychosociologie et d'anthropologie, bien entendu. Et tout ça a donné, euh, pendant ouais, une bonne trentaine d'années, naissance à, à un modèle... Euh, qui était la base de mes enseignements, hein, euh, dans lequel euh, j'essayais de, de, de comprendre la complexité humaine, euh, que ce soit celle des individus ou celle des fonctionnements en groupe. J'ai été euh, maître de conférence, management des équipes et des relations humaines, et puis ben, évidemment en parallèle le fonctionnement des différentes sociétés. Ça, c'est mes travaux de, de 30 années avant que l'univers m'amène à autre chose. Et donc, ce deuxième volet de travaux auxquels tu fais référence, là, euh, on rentre dans quelque chose qui est lié à l'histoire, qui est lié à la géographie, euh, qui est lié aux religions, à l'ésotérisme. Religion, Et donc, mes travaux ont été, d'abord, consisté à découvrir euh, ces deux œuvres de géométrie sacrée sur la France, c'est ça dont il s'agit et puis de remonter petit à petit jusqu'à leurs auteurs, bah, l'histoire de leurs auteurs, et la signification de ces œuvres-là, ce qui m'a amené à me pencher sur les textes religieux, sur euh, différentes euh, sciences occultes, euh, l'alchimie, voilà, l'astrologie, choses auxquelles je m'étais un petit peu intéressé, mais pas plus que ça. Mais voilà, ces découvertes m'ont amené à approfondir euh, tous ces éléments-là, et du coup à faire le lien avec mes travaux antérieurs. Donc je relis tout ce qui est, on va dire, la, la, la science, les sciences humaines actuelles, hein, psycho, anthropo, psychosociaux, avec euh, ce que l'univers m'a amené ensuite, là, depuis quelques années, l'histoire, l'ésotérisme, les textes religieux, la spiritualité, d'une certaine façon. Alors c'est très intéressant. Moi je, je vais quand même me faire l'avocat du diable, mais tu parles d'œuvres de géométrie sacrée. Euh, en général, quand on en parle, qu'il s'agisse de relier, de relier les, les, les pyramides euh, ou des dolmens, euh, on est dans du virtuel. Alors moi juste avant justement que tu nous dises euh, tout ce que tu as trouvé, euh, surtout qu'est-ce qui fait que c'est pas le pur produit de ton imagination? Euh, ces œuvres de géométrie sacrée. Et effectivement, quand on voit un certain nombre d'auteurs qui se préoccupent de ce genre de choses-là, nous proposent des lignes hein, à travers des grands sites, à travers le monde, ou à travers une région donnée, bon, pour mettre un petit peu penché sur ce genre de choses, vrai que parfois ça n'a pas beaucoup de sens, si ce n'est celui que l'auteur donne. Mais parfois c'est quand même très intrigant. Alors moi, de mon côté, euh, bah je pourrais être taxé du même genre, euh, du même type d'argument, euh, sauf qu'il y a un petit détail, c'est que pour ma part, j'ai euh, trouvé une bonne douzaine de sites euh, importants, ce sont des lieux de pèlerinage, ce sont des hauts lieux de la chrétienté, donc des cathédrales, des abbayes euh, importantes, ou alors des lieux dits qui portent des noms euh, bien particuliers, et comme par hasard, une douzaine d'entre eux sont séparés par une distance de 666 km. Et même quelquefois 666,6 km. Et puis cerise sur le gâteau, on va également constater qu'en cinq endroits, euh, ces sites sont aussi à une altitude de 666 mètres. Donc ça commence à faire beaucoup euh, pour une imagination. Donc mon imagination, euh, pourquoi pas, aurait pu trouver ces différents lieux-là, sauf qu'en traçant des lignes euh, pour les relier entre eux, on va se rendre compte que ça donne naissance à, à la plupart des symboles importants de notre euh, société occidentale. Donc évidemment les croix, on va voir également une étoile à cinq branches, une étoile à six branches, euh, un certain nombre d'autres symboles bien entendu. Donc bon, mon imagination peut-être, mais je crois que ceux qui ont inventé ces œuvres-là, en avaient une bien plus euh, puissante que la mienne. Ok, alors tu parles d'imagination, et c'est vrai que le 666, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est vraiment pas le cœur de tes travaux mais là aussi dans notre inconscient collectif euh, il y a une symbolique il y a une représentation et, et là tu vas démystifier un certain nombre de choses tu vas sans doute aussi beaucoup le réhabiliter mais avant lui euh, moi j'ai envie que tu nous parles du graal j'ai envie que tu nous parles des templiers j'ai envie que tu nous parles des rois enfin bref remontons au début de tes travaux et, et de ta principale euh, et de tes deux principales découvertes de ces œuvres de géométrie sacrée sur la France en fait, ces deux œuvres-là sont assez différentes. Il y en a une qui passe par des lieux en pierre, hein, des lieux religieux, donc j'ai dit abbaye, cathédrale, église, et euh, en cherchant un petit peu, d'abord l'époque de construction, et puis euh, les financements, et puis regardant l'histoire des, des conquêtes euh, des rois de ce moment-là, euh, ben, je me suis rendu compte que ça ne pouvait être que euh, les rois capétiens, en gros depuis Louis VI jusqu'à euh, Philippe-Auguste, Philippe II. Euh, et puis, alors poursuivi après, on dirait que le gros travail, c'est lui qui le fait, le gros travail de conquête. Hein. Tout le monde a appris à l'école que c'est grâce à la bataille de Bouvines que Philippe-Auguste va élargir le royaume de France. Euh, donc ça c'est assez exact, c'est lui qui fait le plus gros boulot puis après ben, son fils et son petit-fils, donc Louis VIII et Louis IX vont amener un petit peu la cerise sur le gâteau euh, notamment avec la construction de la Sainte-Chapelle euh, sur l'île de la Cité à Paris donc ça ce que je suis en train de te poser là c'est que cette œuvre-là était une façon pour eux de marquer leur territoire alors bon, j'ai un peu comme les grands fauves, hein, ou, ou comme les chiens d'ailleurs, c'était une façon un petit peu élégante quand même de marquer son territoire en bâtissant des, des, des grandes œuvres architecturales, sachant que ce que je découvre, ce ne sont pas les œuvres en elles-mêmes, euh, ce sont à l'intérieur de ces œuvres euh, des indices, à travers des statues, des vitraux, des reliques surtout, et le nom qui mettent sur la piste d'un message, d'un enseignement. Euh, et alors là, cet enseignement-là, pas les rois qui l'ont inventé, sont probablement leur conseiller principal, qui s'appelait Suger, qui était l'abbé de Saint-Denis, donc abbé euh, bénédictin, euh, qui est d'ailleurs le premier à avoir, euh, on dit, bon, c'est un peu remis en question par certains, mais le premier à avoir lancé ce que l'on appelait à l'époque l'art français, qu'on appelle aujourd'hui l'art gothique, euh, à travers euh, l'évolution de la basilique Saint-Denis donc euh, c'était donc l'abbatial à l'époque, hein, l'église de son abbaye de Saint-Denis, dont il était abbé. Sujet était ami d'enfance de Louis VI, il est devenu son conseiller, il a été conseiller de Louis VII, fils de Louis VI, et même régent du royaume de France pendant deux années, euh, pendant que Louis VII était aux croisades. Donc ce n'est pas n'importe qui comme bonhomme. Euh, et ce bonhomme-là fait référence dans ses écrits, quand il va commander les travaux à la basilique Saint-Denis, il fait référence à la géométrie, à l'arithmétique et au fait que ben, les, les œuvres à venir doivent être calées sur les mathématiques. Ce qui nous donne un indice sérieux sur la personnalité de celui qui a envisagé de dessiner des œuvres à partir de la géométrie sur l'ensemble de la France. Évidemment. Voilà pour la première œuvre. Après, il y en a une seconde. Alors, Juste avant d'aborder la seconde, moi, ce que j'ai trouvé totalement passionnant, c'est que non seulement tu parles de ce qui t'a euh, éclairé sur le chemin, sur ces différents lieux, sur ce que contenaient ces différents lieux, sur qui les avait fait construire, mais tu as été jusqu'à rentrer dans les des histoires familiales, euh, les transmissions, les héritages, les rapports entre individus. Il y a de la psycho-sociaux euh, euh, dans, dans ta démarche. Et ça, je trouve ça extrêmement éclairant aussi, au-delà des mots de conquête et de pouvoir, euh, sur comment toutes ces personnes-là étaient en lien les unes avec les autres. Il y a, il y a un travail d'érudition extraordinaire là-dessus. Oui, alors c'est vrai que ça, c'est une des clés importantes. Euh, pour le coup, là, j'ai travaillé différemment des historiens, que les historiens travaillent beaucoup euh, sur les cartulaires, les écrits, alors ce que j'ai fait également, euh, mais j'ai ajouté euh, pour ma part quelque chose que je vois rarement dans leurs travaux, C'est pas quelque chose qui est forcément écrit dans des parchemins, mais qui est écrit euh, dans les livres d'histoire ou dans les encyclopédies, c'est qui est fils ou fille de qui, qui se marie avec qui qui va être éduqué par tel ou tel tuteur, euh, qui va aller euh, en séjour aux croisades ou autre dans telle ou telle famille euh, alliée ou ennemie d'ailleurs. Et c'est en mettant bout à bout euh, cette histoire de rencontre, de mariage, de filiation, qu'on va se rendre compte que des personnages s'influencent les uns les autres, s'apportent des informations, euh, et donc, on en apprend beaucoup sur les causes de cette, de ces deux œuvres en fait. Il y a un personnage clé dont je tais le nom ici, mais c'est vraiment un personnage qui a été totalement oublié de l'histoire, mais qui est pour moi la source de ce, notamment, surtout de, de l'ordre des Templiers et de la deuxième œuvre donc. Et ce personnage-là, on l'ignore, mais c'est lui qui a fait sauter sur ses genoux quand il était gamin. Le comte de Champagne, Hugues de Champagne, qui était quand même le féodal le plus important de l'époque, plus important que le, le roi de France. La Champagne était plus importante que le royaume de France à ce moment-là. Donc, voilà, donc tous vois, ces liens familiaux sont extrêmement intéressants à observer parce que on en apprend beaucoup plus à leur observation que dans les, les, les ventes de terrain ou les conquêtes de certains rois. Quoi. Alors, j'ai failli t'interrompre, mais comme le mot était lâché euh, il y a à peu près 30 secondes, où tu as parlé de la seconde œuvre et que tu as cité le nom des Templiers, je crois que là, il y a vraiment urgence à ce que tu nous dises, ce que tu as pu découvrir comme seconde œuvre sur la France, après celle des rois. Alors, c'est toujours ce même, euh, ce même code, ce même chiffre, hein, ce fameux 666, mais dans un premier temps, j'ai mis la main sur... Euh, la signification de, a... de ces alignements, donc ce que les rois ont réalisé, en fait, c'est une grande croix. C'est une scène de crucifixion sur la France, hein, donc une croix avec également à côté euh, les deux femmes saintes des évangiles, un Marie d'un côté, Marie-Madeleine de l'autre. Bon. Donc c'est un, un symbole éminemment chrétien. Et tous les, les édifices qui sont sur cet alignement sont des édifices euh, qui ont été euh, massivement investis par le christianisme même si certains d'entre eux datent d'un peu avant, il y avait des temples celtes, voire romains, à certains emplacements. Mais bon. Et euh, mais en, en dessinant ce, cette croix-là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, qu'elle était bancale. Or, tout le reste de l'œuvre est parfait, il n'y a, a pas d'erreur de distance, il n'y a pas d'erreur de lieu, tout est calé, et pour le coup, pour avoir été petit scout dans mon enfance, ou faire de la randonnée, quand on a une croix bancale, ça signifie qu'il y a une fausse piste. Euh, donc comme j'avais aussi appris dans mes recherches à découvrir les, les, les techniques de codage des anciens du Moyen-Âge, euh, ben, voilà, j'ai compris que des erreurs étaient volontaires, et qu'une erreur volontaire devait nous mettre la puce à l'oreille. Et cette, euh, le fait que cette croix soit bancale m'a mis la puce à l'oreille, et je me suis dit « tiens, il y a peut-être autre chose ». Et c'est bêtement, en refaisant de la géométrie sur la carte de France, mais pour que cette croix ne soit pas bancale, comment je peux m'y prendre Et comment les anciens, qui n'avaient pas les mêmes outils que nous, ont pu s'y prendre et ben voilà, j'ai du coup été amené, je passe les détails, mais à tracer une autre ligne, et puis il s'est avéré que bingo, quoi. En traçant cette autre ligne, je suis tombé sur deux extrémités de l'axe vertical et deux extrémités de l'axe horizontal, qui correspondaient très exactement aux extrémités du territoire français, en tout cas jusqu'à un moment donné, et que, évidemment, euh, à ces quatre endroits, il y avait des noms extrêmement significatifs, euh, notamment, ben, d'un côté, l'eau Christ, donc l'eau Christ fait référence au Christ, de l'autre côté, Mothurn, on est en Alsace, donc la mer, mais en cherchant, j'ai appris qu'il s'agissait de Matra, qui était la déesse celte de toutes les eaux, donc on a la mer, dont le christianisme c'était Marie, le fils, et tout en haut, on a l'embouchure d'une rivière que je connais, parce que c'est ma région, euh, qui s'appelle laa, et là, ben, ensuite, en hein, fouillant un petit peu dans le symbolisme, on se rend compte que ça correspond à Abba, le père ou Aïn Sof Aor pour les cabalistes qui veut dire la, la lumière divine, la lumière infinie. Euh, ça peut être aussi Aqua de haut, évidemment, c'est les Romains. Donc la source, la source, le fleuve. Donc il y a plein de significations. Et puis évidemment, tout au sud, là, la, la surprise a été un petit peu différente. Euh, mais là, on va tomber sur les histoires de Perceval, du Graal. Là. Mais donc, c'est à partir de cette découverte de ces quatre endroits-là qu'il dit mais waouh, d'accord, mais là, il y, a, il y a quelque chose. Là, je tiens à quelque chose. Et c'est là que bah, j'ai tiré les ficelles, j'ai continué à chercher, j'ai découvert d'autres lignes, d'autres lieux, d'autres sites. Et puis au final, je me dis, mais qui a pu faire ça Qui a eu la possibilité de donner des noms à des petits villages, à des lieux dits Et qui à cette époque-là Mais qui a donc acheté ces propriétés Qui avait donc les moyens d'acheter ces propriétés et qui étaient les gros propriétaires terriens Et qui avaient également une connaissance ésotérique suffisante et religieuse pour pouvoir faire ça mais Il n'y avait qu'un ordre qui répondait à ces critères-là, c'était l'ordre des Templiers. Et en cherchant, il se trouve qu'à 85% des sites, il y en a une quarantaine en tout, il y a une commanderie templière ou une maison templière à aller maximum une quinzaine de kilomètres. Donc visiblement, il n'y a qu'eux qui ont pu réaliser cette œuvre-là, évidemment. Et nous voilà maintenant au cœur de la question des Templiers, ce hein, que tu l'as lâché tout à l'heure aussi, euh, le Graal. As-tu approché le Graal sur ton chemin mais non, mais, euh, Oui, euh, on peut clairement dire que euh, ce que j'ai découvert, c'est le Graal des Templiers, voire même le Graal, puisque le mot, mot « Graal » apparaît euh, dans, dans, dans, deux, dans plusieurs romans, mais les deux premiers romans qui vont utiliser le mot euh, il y a quand même un roman de Chrétien de Troyes, qui s'appelle Perceval ou le Comte du Graal, et puis ensuite, une dizaine d'années plus tard, un Allemand, qui s'appelle Wolfram von Eschenbach, qui lui, veut Parsival Parzival, euh, le Graal. Et euh, donc, Wolfram von Eschenbach nomme clairement les Templiers comme étant les gardiens du Graal, ce que ne fait pas Chrétien de Troyes. Mais quand on se penche sur l'histoire de, de, de cet auteur, qui était à Troyes, comme les Templiers, hein, un, un grand hasard, que les Templiers sont nés dans la ville de Troyes, je parlais de Duc de Champagne hein, tout à l'heure, hein, le Concile de Troyes, c'est le Concile qui va leur donner leurs règles hein, en 128, et puis bah, la plupart des, des, des chevaliers qui ont créé cet ordre-là étaient en lien avec le comte duc de Champagne. Donc, <coughs> ce, ces deux romans vont euh, nous mettre sur la piste du Graal, car il euh, y a la piste du commanditaire de Chrétien de Troyes, qui est le comte euh, Philippe d'Alsace, le comte de Flandre, comme son nom ne l'indique pas, euh, mais Philippe d'Alsace, qui était... Euh, très proche, ou qui souhaitait être très proche euh, de la comtesse de Champagne, qui était devenue veuve à ce moment-là, donc on peut imaginer les raisons de son souhait de proximité, mais bon, ça n'a pas marché, tant pis pour lui, euh, mais bon, et cette comtesse de Champagne, elle s'appelait Marie de France, qui était la fille d'Aguénor d'Aquitaine et de Louis VII, si je me souviens bien, peut-être une erreur là, mais euh, elle était connue pour entretenir à sa cour euh, des trouvaires, des troubadours, des auteurs, des artistes dont faisait partie chrétien de Troyes. Et euh, donc, quand Philippe d'Alsace va commanditer le roman du Graal à cet auteur-là, il a une idée derrière la tête. Il est en lien avec, euh, avec Troyes, avec la comtesse de Champagne. Il connaît les Templiers, parce qu'ils font partie de son territoire de Flandre également, et puis du territoire de Champagne. Euh, donc dans ce roman-là, on a juste des indications euh, que le Graal correspond à quelque chose avec lequel on donne la communion. C'est pas dit que c'est un calice, hein, euh, donc ça peut être un plat, ça peut être un calice. Mais bon, on ne sait pas trop. Euh, par contre, euh, chez Wolfram von lui, il nous dit qu'il s'agit d'une pierre. Alors il y a une petite subtilité de langage. Ah, dont je ne révélerai pas ici euh, la clé, puisque c'est quand même euh, la, la véritable clé du, du Graal, mais cette subtilité de langage qui n'a pas été comprise euh, jusqu'ici, en tout cas j'ai n'ai pas vu d'auteurs euh, qui l'ont comprise, euh, permet de revenir au fameux personnage que j'évoquais tout à l'heure, euh, avec des, des, des grands secrets de l'histoire. Voilà. Raison pour laquelle d'ailleurs il a disparu des tablettes ce personnage-là. Et donc, quand je dis qu'il euh, s'agit bien du Graal, c'est que les Templiers ont dessiné sur le sol de France toute une série de symboles, dont celui d'une coupe, et qui, comme par hasard, ce dessin-là correspond à un graffiti qu'on nomme le graffiti du Graal, dans la, fo la forteresse de Dôme, en Dordogne. Et cette forteresse-là a accueilli pendant six ou sept années euh, une soixantaine de Templiers qui ont été emprisonnés après leur arrestation. Et donc, ben, pendant six années, ils ont eu le temps de faire des graffitis dans la pierre, donc il y en a un certain nombre, un cœur, un personnage, une croix évidemment, et puis une espèce de coupe, hein, donc, et, et comme cette coupe ressemble à ce qu'on a appelé le Graal, ben voilà, ça c'est le graffiti du Graal. Mais étonnamment, ben, ça correspond à peu près exactement à ce que j'ai réussi à, à décrypter les différents alignements. Donc pour moi il n'y a pas photo, euh, il s'agit bel et bien du Graal vu par les Templiers. <cười> Alors c'est vrai que ça paraît très osé, hein, parce que je crois que c'est quand même quelque chose qui a été cherché pendant des centaines d'années, ce Graal. Simplement, si on prend le temps de lire tes écrits, on a de façon très précise tous les éléments qui corroborent, euh, et les auteurs, et euh, la forme que tu viens de, de nous évoquer. Oui, alors ce qui s'est passé en fait, c'est qu'après ces deux premiers auteurs-là, euh, l'Église s'est rendue compte que cette légende avait beaucoup de succès. Sauf que cette légende-là, au départ, donc ces deux auteurs, elle était pas tellement liée au christianisme. Bon, effectivement, chez Chrétien de 3 on apporte la communion, au roi pêcheur, enfin, au père du roi pêcheur, qui est malade, etc. Mais il n'y a pas de référence religieuse autre que ça, quoi. par contre, il y a des références symboliques, et pour ceux qui vont un peu plus loin, on comprend que, il y a voilà une lance, un taïwan, donc il y a le carré, le cercle, enfin plusieurs symboles géométriques qui sont utilisés par, par les symbolistes. Et euh, en fait, ces deux auteurs-là nous donnent véritablement les clés à condition de, de lire en dessous. Ensuite, l'Église s'est rendue compte que comme la légende avait du succès, comme visiblement euh, elle avait des significations qui allaient au-delà des enseignements euh, autorisés par l'église, ben elle a mis sur le coup euh, d'autres auteurs, et on va notamment nommer Robert de Boron, on va nommer il y a un moine cistercien qui restait anonyme mais on sait que c'était un moine cistercien, puis quelques autres qui ont enchaîné et ces auteurs-là se sont empressés de christianiser la légende. Et c'est seulement à ce moment-là que le Graal est devenu la coupe qui a recueilli le sang du Christ. Mais il n'en était pas du tout question, euh, chez Chrétien de Troyes, ni chez Wolfram von Bonnechenbach, les deux premiers qui utilisent le mot. Donc tous ceux qui ont cherché la coupe, le sang, va la mode Indiana Jones, euh, se sont fourvoyés, mais du fait de l'église de Rome qui s'est dit « Ouh là là, attention, euh, légende dangereuse, il euh, y a des significations dont on n'a pas envie qu'elles se sachent, donc on va euh, évidemment coller dessus euh, l'histoire chrétienne. » Et évidemment ça a formidablement marché, puisque tous ceux qui ont cherché le Graal on cherchait le calice dans lequel il y a eu le, le sang du Christ, ramené par Joseph d'Arimacy, etc. Il se trouve qu'il s'agit de complètement autre chose. Le Graal est effectivement un réceptacle, mais ce réceptacle-là peut remonter au symbolisme de tous les temps. Il y a des histoires de vases ou de chaudrons chez les Celtes, chez les Égyptiens, chez les Indiens, enfin les, les, les Indiens d'Inde, pas ceux d'Amérique. Euh, donc on va trouver dans toutes les civilisations le symbole d'un réceptacle, plus ou moins gros, plus ou moins petit, et ce réceptacle-là est le symbole de, de l'être humain, donc de notre âme ou de, de notre cœur, selon le vocabulaire qu'on veut employer. Et le Graal, c'est juste ça c'est comment nous pouvons nous transformer en réceptacle de quelque chose qui nous dépasse, par l'intermédiaire de notre sensibilité, de sensibilité profonde, de notre intuition. Donc, un autre endroit du mental, ce n'est pas le mental qui fait que réfléchir, c'est le mental qui se met à disposition de choses un peu plus subtiles. Et, et le Graal, c'est juste ça, c'est cette ouverture de notre coupe personnelle. Et c'est ce qu'ont voulu nous enseigner euh, les Templiers à travers... Euh, et donc, ils l'avaient compris, et ils l'avaient euh, compris grâce à leur rencontre avec, eh bien, euh, en terre sainte, à la fois des, des, des rabbins juifs, hein, des kabbalistes, et à la fois des ismaéliens, donc plutôt du côté de l'islam. Et ce que les Templiers ont compris qui fait qu'effectivement, il pouvait être un peu hérétique sur les bords, euh, que certains penseront que euh, Philippe IV, Philippe le Bel, a bien eu raison de s'en débarrasser, puisque globalement, ouais, il y avait quand même une petite partie d'hérésie, malgré tout, par rapport à ce que l'Église euh, trouvait comme croyance recevable et entendable à l'époque. Et donc le Graal, bah, c'est juste ça, et c'est ça qu'ils nous écrivent sur la France de façon très subtile, avec un itinéraire à suivre. Donc, en gros, c'était les, les psychologues et, et, et les gens qui étaient au, au fait euh, du développement psychospirituel, avec d'autres mots que les nôtres, avec d'autres sciences que les nôtres, évidemment, parce que la psychologie moderne nous a permis d'aborder ça de façon différente. Alors, au-delà justement de ces découvertes et de ces œuvres sacrées, on en arrive au message que c'est censé euh, véhiculer. On, on se retrouve, après quelques années de recherche pour toi, en 2021, avec euh, d'un côté euh, une croix de pierre sur la France qu'on doit au roi de France, on se retrouve avec euh, un graal qu'on doit au Templier. Euh, ça laisse à penser que la France a un rôle particulier à jouer euh, dans tout ça et dans la carte du monde. Euh, Qu'est-ce que tu retires, toi, de ces, de ces deux découvertes comme message pour aujourd'hui alors, tu viens de poser euh, la croix, euh, Graal, euh, n'oublions pas ce que j'ai cité tout à l'heure, à savoir également une étoile à cinq branches, une étoile oui. à six branches, parce que là, on est sur des symboles. Oui, oui alors moi, je et... suis dans la, la, la mémoire de, de tes écrits, effectivement, et... mais euh, il mais y a tout ça, et il y a tout ça qui laisse à penser que la France, elle a, elle a vraiment un rôle très particulier à, à jouer mais, dans mais le monde. Mais justement, c'est pour ça que je reprends cette histoire d'étoiles, mm. parce que la croix l'étoile à cinq branches et l'étoile à six branches sont les symboles principaux des trois religions monothéistes. Et quand je vais arriver au rôle de, enfin, de répondre à ta question sur le rôle de la France, mais c'est essentiel de se dire que ces trois symboles ont été écrits sur la France. C'est-à-dire que le rôle de la France c'est précisément d'avoir en elle-même cette possibilité de réunir les différences, de réunir ces différences en comprenant le sens profond de chacune de ces religions-là. Donc quelque part, oui, le rôle de la France, c'est euh, d'aller sur ce chemin d'unité, d'unification, à partir des différences. Et là, donc, derrière ces messages, on va avoir trois aspects. Un, il y a aspect aspect historique, historique, un aspect historique, un aspect plus politique et un aspect prophétique. Euh, sur l'aspect historique, euh, qui est, ben, voilà, c'est quelque part, je vous disais tout à l'heure, comment les rois de France ont voulu marquer leur territoire et euh, comment ils se sont euh, ben, opposés, enfin, d'une certaine façon, l'opposition au départ, elle n'est pas marquée hein, entre les rois et les templiers, les templiers qui comprennent qu'il va falloir laisser une autre trace euh, que celle des rois. Ils ont contribué hein, aux cathédrales un petit peu, ils ont financé. Donc il euh, y, a, y a malgré tout une connaissance de ce qui était en train de se faire du côté de ce que je nomme la Croix des Rois ou la Croix de Pierre, comme tu viens de le dire, parce qu'elle passe dans des, des, des bâtiments en pierre. Euh, mais en même temps, il dit Oulala, nous on est dépositaire de quelque chose de plus profond, de plus caché, plus occulte. Et donc ils ont voulu faire la même chose, mais de façon plus subtile. Et donc l'aspect politique, c'est qu'il y a, euh, enfin l'aspect historique et politique, il y a derrière cette volonté de marquer la France, il ok, il y a d'un côté les rois euh, qui nous disent ⁇ ça c'est chez moi ⁇ ou je vais grandir mon territoire jusque ces endroits-là. Et de l'autre côté, les templiers qui disent ⁇ oui, mais non, c'est plus large que ça. ⁇ Et puis on a une autre volonté qui est plutôt... Euh, de, de, de marquer un itinéraire intérieur, de marquer un enseignement du cheminement qui est moins vocation de conquête. Même si euh, bah, ils achetaient beaucoup de terres, ils étaient étendus sur toute l'Europe, ils sont devenus immensément riches le par leur fonction de banquier, sauf que c'était une richesse collective, euh, individuellement, ils faisaient voûte de pauvreté. Donc euh, la, la, la différence entre les deux systèmes, et on va la retrouver dans l'actualité politique c'est que les rois souhaitaient étendre leur territoire et leur, euh, leur volonté absolutiste en essayant de conquérir et euh, d'asservir les, les, les différents féodaux, les grands féodaux de l'époque. Euh, évidemment, euh, un certain nombre de personnages historiques qu'on a fait passer pour les méchants, hein, parce qu'ils ont massacré, ils ont tué, ils ont... mais simplement, ils allaient en guerre contre les rois pour défendre leur propre territoire, leur propre liberté, face à la volonté d'absolutisme royal. Face à ça... Les Templiers étaient un ordre donc religieux et militaire dans lequel chacun avait voix au chapitre, hein, le chapitre est la réunion de, de l'ensemble d'une communauté, chacun a le droit de s'exprimer, dans lequel euh, le groupe, la communauté, élit son commandeur, comme les moines élisent leur, pri leur prieur ou leur abbé. Euh, et donc il y a un choix démocratique, même si le mot à l'époque euh, n'existait pas, mais donc un choix démocratique, une vie plus communautaire, fraternelle, les frères, hein, et avec un fonctionnement en réseau, donc un réseau immense, puisqu'on dit qu'il y avait environ 1000 commanderies en France, chaque commanderie avait plusieurs maisons, plusieurs exploitations agricoles, forestières, viticoles, etc., du et commerce aussi, il y avait une flotte hein, commerciale, et, et tout ça sur la totalité de l'Europe. On va jusqu'à imaginer qu'il y avait pas loin de 9000 commanderies ou maisons templières en Europe. Donc on est déjà euh, quelque part au début de, de l'Europe qu'on cherche à avoir aujourd'hui, sauf que euh, la, la philosophie qui est derrière ça est une philosophie donc communautaire fraternelle, et une philosophie de pauvreté individuelle, opposée bien entendu à la volonté des rois, qui est une volonté de pouvoir dominateur et, et absolutiste, et de diminution du pouvoir des seigneurs qui s'opposent à eux. Donc là on retrouve étonnamment euh, probablement quelque chose du rôle de la France, euh, par rapport à une philosophie de la vie en société. Est-ce qu'il faut un gouvernement, un État surpuissant euh, qui contrôle tout Et là, bah, il suffit d'observer ce qui est en train de se passer avec les, les crises sanitaires euh, ou économiques du moment, euh, ou est-ce qu'on souhaite un mode de vie euh, plus fraternel, plus communautaire, où euh, chaque citoyen ou chaque membre de la communauté a droit à s'exprimer à égalité avec les autres Là, il y a un vrai débat, et c'était déjà le débat, qu'on peut voir apparaître quand on connaît l'histoire des personnages en dessous de ces deux œuvres. Et évidemment, on est aujourd'hui en plein dedans. En ce sens, la France a ce rôle-là. C'est retrouver dans l'histoire comment ce, ce combat, ce, cette opposition d'idées par rapport au fonctionnement des individus dans une société a toujours existé et comment la France y a été confrontée. Ben, notamment à cette époque-là du Moyen-Âge, et comment elle se retrouve aujourd'hui confrontée à la même chose. Il n'y a peut-être pas un hasard que ces découvertes euh, soient faites en ce moment, pour cette période-ci. Après, euh, aux lecteurs d'en décider. Alors, de quoi parle-t-on Des hasards ou de cette période-ci J'aimerais bien justement que, que tu reviennes euh, sur la question du hasard, sur les synchronicités, parce que c'est aussi quelque chose qui a guidé euh, qui a guidé toutes tes recherches. Euh, tu parlais d'un au-delà de soi euh, et d'au-delà du mental, en tout cas, quelque chose de plus sensible... Euh, tu nous dis un petit peu... Mais, euh, avant, parce que c'est dans ma tête, là, mais derrière ce hasard, il y a, y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que, comme par hasard, euh, le rôle de la France, il est également évoqué dans des vieilles prophéties. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans un texte biblique, euh, qui est le livre d'Obadia ou d'Abdias, selon la langue qu'on utilise, euh, et la France est citée comme étant euh, un endroit euh, important dans ce que les Juifs appellent la délivrance finale. Euh, et, et puis on retrouve également le rôle de la France chez un certain nombre euh, d'ésotéristes. De, par exemple Au début du XXe siècle, et les théosophes, Alice Bellet, etc. Et euh, chez plusieurs d'entre eux, euh, Clairement, il est évoqué que la France aura un rôle dans l'évolution du monde, dans l'évolution de, de, de la psyché humaine, de, de la psychologie et de la prise de conscience des choses. Donc, que ces textes prophétiques dont certains sont plusieurs siècles avant Jésus-Christ et d'autres ben, il y a 150 ans maintenant, ben, 130 ans, c'est quand même un hasard étonnant également que les anciens ont toujours mis en avant le rôle de la France d'ailleurs ce que les rois et les templiers ont fait en l'écrivant sur le sol. Je ne l'ai pas évoqué, mais ce qu'ils ont voulu faire, c'est la Jérusalem céleste, qui est évoquée dans l'Apocalypse de saint Jean. C'est quand même essentiel de considérer que l'espèce de, de, de passage de, de l'énergie, du symbolisme de la Jérusalem terrestre, celle sur le sol d'Israël aujourd'hui, Enfin, Israël, c'est un grand débat, puisqu'on sait ce qui se passe à Jérusalem. Hein. Et, euh, et puis, donc, une, un transfert de l'énergie, du symbolisme, qu'ont voulu faire les rois de France, de cette Jérusalem, donc la fameuse Jérusalem nouvelle, la plus symbolique, ben, elle se trouverait donc sur la France. Et euh, donc, est-ce un hasard Non, bien entendu, c'est une volonté des rois. Et, et autre chose euh, qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces rois-là, les rois capétiens, petit à petit, se sont nommés les rois de France. Alors que euh, les mérovingiens, et donc euh, Clovis et les suivants, étaient les rois des francs. Et ce qui est quand même significatif, puisque les francs, le France, ça veut dire un, les hommes libres. Donc les rois des francs, les rois mérovingiens, sont le roi des hommes libres. C'est le chef des hommes libres. Petit à petit, à partir de Charlemagne, donc les Carolingiens, et puis c'est surtout avec les Capétiens donc, que je citais tout à l'heure, qu'on va passer au roi de France, c'est-à-dire chef d'un territoire, et non plus chef des hommes libres. Il y a une petite nuance sémantique, une évolution qui est quand même assez intéressante à noter et qui prend toute son importance aujourd'hui où on et regarde aussi où se place la liberté, où se place l'absolutisme. Ça fait très écho avec les temps d'aujourd'hui. Alors, et c'était important parce que quelque part, tout ceci ne peut pas être dû au hasard. Ou alors le hasard est sacrément bien outillé, informé pour nous nous faire réfléchir sur ce genre de questions-là, à travers des œuvres il y a 800 ans et à travers ce qui se passe aujourd'hui. Alors si ce pas du hasard, comment tu aimerais le qualifier Parce que tu as dû ah. poser plein de fois la question, j'imagine alors tout ceci m'a amené à, à constater bon, la, la façon dont j'ai découvert ça, les, les, les petits signes, la multiplicité de, de coïncidences, on peut appeler des synchronicités ou pas, bon, pareil je consacre un chapitre à la question parce que le mot synchronicité est utilisé à tout va, mais euh, genre, il, faut être, il faudrait être un peu plus précis euh, sur les choses, donc euh, oui certaines choses peuvent être nommées synchronicité, d'autres non. Mais au final, quand je mets bout à bout tout ce qui a pu m'arriver pour faciliter ces découvertes-là, j'ai été obligé de constater que quelque chose est au-delà de nous, quelque chose nous dépasse. Alors bon, certains nomment ça Dieu, d'autres vont nommer ça l'univers, la source. Moi, je ne vais pas me positionner. Je suis à l'aise avec l'idée que l'univers a des lois de fonctionnement qu'on ne comprend pas encore, euh, bon je sais un petit peu les dégâts qu'a pu, le qu pu faire le mot Dieu donc je, je m'en méfie beaucoup euh, néanmoins pourquoi pas après aujourd'hui euh, certains nous disent euh, et pourquoi pas les extraterrestres bon euh, oui pourquoi pas mais euh, en tout cas ce qui est certain c'est je sais pas quoi mais quelque chose nous dépasse et ça c'est pas du hasard ce, oui, ce quelque vrai. chose là pour le coup est très doué, très fort, très facétieux euh, et il est capable de pousser les humains par intuition, par influence, par signe, enfin, par hasard, à, à réaliser des choses ou être confronté à des situations qui au final ont vraiment un sens. Quoi. Alors justement, tu, tu évoquais ce qui peut avoir une connotation négative. Moi j'ai envie de revenir, euh, ce n'est pas forcément l'objet principal de tes propos, mais aussi 166, là, comme ça en quelques mots, euh, lui aussi il souffre d'une vraiment très mauvaise euh, image. Dans tes recherches, finalement, c'est ce qui guide ton tracé euh, sur la France, euh, c'est ce qui est clair tes recherches. Qu'est-ce que tu nous dirais en quelques mots du 666 Oui, alors le 666, il, a étui, il est utilisé comme code euh, de, de, de, de distance, euh, d'altitude et d'autres façons. Alors, euh, bon, c'est surprenant parce que euh, tout fonctionne en mètres et en kilomètres. Or, à l'époque, euh, on n'était pas censé connaître le mètre et le kilomètre. Bon, J'ai fini par comprendre que malgré tout, en remontant euh, à Babylone, euh, on pouvait estimer que le kilomètre et le mètre étaient connus de très longue date et que très probablement, les, les sociétés initiatiques de bâtisseurs, d'architectes ou autres euh, avaient déjà connaissance de ça. C'est euh, quelques temples, quelques ruines de temples euh, sumériens, montre qu'il y a une structure qui est basée sur le mètre. Bon, donc il est probable que cette mesure était déjà connue. Bon, elle a dû être oubliée par certains. Mais donc, si, si je passe cette cette unité de mesure un peu particulière, euh, en tout cas le 666, il est bien là. Et pourquoi il est devenu euh, chiffre euh, qu'on considère euh, dans le grand public comme le chiffre du diable hein, C'est euh, pas un chiffre, c'est un nombre d'ailleurs. Hein, et ce nombre du diable doit sa mauvaise réputation à l'apocalypse de saint Jean, le texte de l'apocalypse de saint Jean. Et euh, il faut comprendre le verset dans sa totalité, puisque ce verset-là, euh, je crois que c'est le verset 18 du chapitre 13, si je me souviens bien, euh, commence par euh, « ici est la sagesse ». Il enchaîne par « que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête ». Et c'est 666, et c'est un nombre d'hommes. Donc l'auteur euh, de l'Apocalypse de Saint Jean nous dit « sagesse, intelligence, calcul, nombre d'hommes ». Et euh, bon, évidemment, le grand public a retenu, 666, c'est le nombre de la bête. Sauf que ça, c'est le raccourci. Euh, si on prend la totalité, ça n'a strictement rien à voir avec le nombre de la bête. Ou alors, il faut se demander, mais qui était la bête Et c'est facile à trouver. Il suffit de se mettre dans la peau de celui qu'on nomme Saint Jean, On considère c'est un chrétien, mais Saint Jean est un juif à l'époque. D'accord Et pour les juifs, qui est la bête ben, c'est Babylone. Donc, on va avoir d'autres indices, hein. d'ailleurs, dans l'Apocalypse de Saint-Jean, Babylone est nommément citée, hein, comme chevauchant la bête écarlate, la ville qui va tomber, etc. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait que Saint-Jean ne portait pas Babylone dans son cœur. Or, 666, c'est la base des mathématiques babyloniennes, qui est basée sur un système sexagésimal. Leurs unités, ce n'est pas 1, 10, 100, leur unités, c'est 6, 60, 600. On les additionne, on a 666. Et alors après, pour d'autres raisons, quand on va faire du commerce ou du, du travail d'architecture ou autre, avec les, les contrées voisines, qui eux ont un système décimal, il ben, va falloir trouver des clés de conversion. Okay. Il suffit de calculer, hein, 666, ce sont les deux tiers de 1000. Mais, bien, euh, 2 divisé par 3, ça fait 0,666. Donc, c'est juste une histoire de mathématiques. Okay. Et ce que Saint-Jean nous dit, c'est... Ben, que celui qui a de la sagesse et de l'intelligence calcule, c'est « occupez-vous de Babylone, la clé est à Babylone ». Et comme par hasard, si je passe au Moyen-Âge... Le personnage dont je t'ai caché le nom que je laisse le lecteur aller découvrir... Moi, je non, le connais, mais, mais je les invite vite à aller Allez lire. Tes... C'est comme par hasard, celui-là nous donne également des indices euh, qui nous ramènent à Babylone. Et là, on est euh, donc dans les années euh, 1100, 1104, 1107, avant les Templiers même. Et donc, il nous, il nous dit, mais voilà, la clé du mystère se trouve à Babylone. Et 666, la clé se trouve à Babylone. Alors il me vient aussi que, euh, 666, tu nous évoques l'Apocalypse de Saint-Jean, on est dans une période qu'on pourrait considérer quelque peu apocalyptique, qu'elle soit crise sanitaire, crise économique, crise, crise planétaire, euh, mais l'Apocalypse, ce n'est pas non plus tout à fait ce qu'on veut bien véhiculer dans les croyances populaires. Parce que mais a... oui, oui, le mot « apocalypse » en grec signifie « révélation ». Donc l'Apocalypse, euh, alors évidemment dans ce texte de l'Apocalypse de Saint Jean, il y a des calamités, des quatre cavaliers, etc. Donc euh, ce, ce texte évoque un grand changement, un grand retournement, euh, mais à la fin de ces calamités euh, apparaît justement la révélation. Donc euh, le véritable sens du mot Apocalypse, euh, c'est ce moment de révélation qui apparaît dans les derniers chapitres de ce livre-là, de, ce livre, euh, de là, qui est comme par hasard d'ailleurs le 66e livre de euh, la Bible chez les protestants. <coughs> Et donc, euh, oui, nous vivons une période apocalyptique, en ce sens qu'il y a effectivement pas mal de calamités qui nous tombent dessus, voit que d'ailleurs les épidémies sont citées hein, aussi, à travers un, un cavalier vert de l'Apocalypse, euh, mais c'est surtout un temps de révélation, un temps de retournement, un temps de dévoilement, alors, bah sans doute que la découverte de ces œuvres et de leur signification cachée. Les œuvres en elles-mêmes, bon, voilà, une super réalisation de géométrie. Mais ce qui est intéressant, c'est leur sens caché, c'est l'itinéraire intérieur. Ce sont les étapes du cheminement psychospirituel. Et c'est là où mon itinéraire intérieur, qui est plutôt branché sur la psycho, sur l'évolution des individus, l'évolution des sociétés, va faire un lien avec ces anciennes œuvres. C'est-à-dire qu'en ayant les formations, l'itinéraire intérieur que j'ai. Les interprétations que j'amène de ces œuvres sont liées au développement progressif de, de, de la psyché humaine d'abord dans les dimensions liées à la personnalité à l'ego, puis petit à petit dans les dimensions spirituelles et là on va retrouver à, à comprendre différemment ben, l'histoire de l'échelle de Jacob dans la Bible donc euh, ces échelles qu'on va trouver dessinées sur la france, donc à travers les, les, les différents sites sur la croix des rois ou les différents sites euh, de, de, de ce que je nomme l'arbre de vie des templiers, mais euh, ça n'est juste que une façon de dire, à leur époque, euh, le chemin d'évolution de l'individu. Et donc, bah, voilà, moi j'ai eu la possibilité, grâce à mon itinéraire antérieur, un hasard bien entendu, euh, de décrypter ça de façon plus moderne, et c'est sans doute là le dévoilement. Le dévoilement aujourd'hui, c'est que la science moderne nous permet de comprendre différemment ce que les anciens nous ont toujours dit. Et on pourrait remonter à l'Égypte, on pourrait remonter à Babylone, les initiés ont toujours eu ce genre d'enseignement-là, qui est, mais l'être humain est un réceptacle de choses qui le dépassent. Après, voilà, on les nomme comme on veut. Les croyants vont rester à Dieu, d'autres vont dire les lois de l'univers, peu importe comment on les appelle. Mais cet enseignement-là, il est depuis la nuit des temps, et c'est ça qui est aujourd'hui la clé peut-être d'un changement d'air, d'un changement d'époque, hein, ce passage à l'ère du Verseau, qui n'a rien à voir avec l'astrologie, hein, il s'agit d'astronomie également, hein, donc, la, la, la, la, le calcul des différentes aires astronomiques correspond évidemment à l'astrologie, mais c'est parfaitement scientifique, c'est pas que du délire euh, d'ésotériste. Euh, et donc voilà, c'est ça ce moment, ce qui est en train de se passer, oui, il est apocalyptique, parce que c'est le moment des dévoilements, c'est le moment des révélations, et c'est le grand message d'espoir, en fait, pour notre époque, c'est que nous avons en face de nous ce choix entre deux modèles de société. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, comme toujours, on est confronté à euh, ben, des États qui euh, ont une volonté absolutiste fortement marquée, des États, des administrations et autres, et qu'en face, eh bien, les hommes libres, ceux qu'on nommait les francs, euh, ont peut-être un petit peu plus de difficultés difficulté à à marquer leur présence et, et, et à avancer Mais, alors moi voilà. j'ai envie de quoi à cette formidable opportunité euh, dont tu nous parles et de, de toutes ces, ces révélations et, et je pense que pour conclure tu parles de, tu parles de clés hein. moi j'ai envie de parler des portes et des portes d'entrée euh, dans, dans tes écrits et dans, dans les livres que je conseille vivement de lire parce que qu'on soit passionné d'histoire, on y trouvera largement son compte, on l'a dit tout à l'heure euh, que ce soit de la psychologie que ce soit de l'ésotorisme, de la spiritualité il y a euh, dix d'entrée euh, différentes à tes ouvrages qu'on peut lire euh, vraiment de multiples façons aussi hein. euh, si on a envie euh, de l'aborder euh, de façon euh, plus rapide on peut regarder quelques unes de, de tes vidéos hein. voilà mais en tout cas c'est euh, sur ces notes de, de révélation que j'ai envie de, de conclure et d'inciter euh, ceux qui ont pu nous écouter à aller un petit peu plus loin eh bien, merci d'avoir contribué à cette diffusion de, de, de, de mes travaux et donc de m'avoir invité dans cet espace qui est tien. <rire>